Bonjour les amis, nous sommes à nouveau devant le DAX. Alors euh, vous remarquerez que je ne suis plus sur la, la plateforme eToro. J'avais utilisé quelque temps cette plateforme eToro euh, pour montrer que même sur euh, cette plateforme-là, chez ce broker-là on pouvait très bien faire du scalping. Maintenant j'ai toujours dit qu'il y a moyen de faire mieux euh, soit avec ProRealTime soit avec euh, d'autres brokers. J'ai ici devant moi donc la plateforme MT4 de JFD Broker qui maintenant s'appelle JFD Bank. Donc j'ai un compte chez eux depuis très longtemps et euh, ça fonctionne très bien. L'avantage c'est qu'ils ont des spreads très faibles, ils ont des commissions très faibles. Avant, ils faisaient des affiliations. Maintenant, c'est arrêté pour se conformer à certaines lois. Donc, ça fera certainement plaisir à ceux qui sont contre l'affiliation chez les brokers et qui pensent qu'il y a beaucoup de gens qui, qui gagnent de la, énormément d'argent de cette manière-là. Bon, enfin, bref, euh, je vous conseille ce broker. Euh, donc, euh, JFD Bank. Vous voyez, ils ont même euh, un site, euh, une partie en français. Ils ont beaucoup de clients euh, allemands donc euh, c'est un très bon broker si vous voulez euh, trader le DAX. Vous voyez ici je suis sur le DAX en une minute. Donc lorsqu'on trade euh, le DAX et qu'on fait du scalping, il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois et accepter de faire des petits gains et euh, le plus vite possible donc mettre son stop loss euh, à zéro légèrement en gain comme on a fait ici. Donc sur la plateforme MT4 vous pouvez bouger très facilement donc euh, votre stop loss et une fois que vous êtes sous le point d'entrée dans le cas d'une vente comme ici on ne va plus parler de stop loss mais on va, gagner, on va parler de stop win puisque si le marché retourne sur ce point-là vous sortirez gagnant de votre position. Donc euh, bien sûr il y a des brokers euh, meilleurs que d'autres pour faire du scalping mais comme je l'ai déjà dit ça me fait toujours rire euh, euh, ces gens qui, qui disent « Ah oh, il faut absolument aller chez tel broker ou chez tel broker » ou bien « On ne sait pas gagner chez tel broker, c'est un arnaqueur etc. » c'est vraiment pas là-dessus que vous devez vous focaliser. Focalisez-vous d'abord sur une bonne méthode de trading et après d'accord une fois que vous êtes gagnant euh, avec votre méthode vous pouvez chercher la plateforme idéale euh, pour faire du trading. Mais si vous, si vous ne faites pas du scalping, ce n'est pas 1, 2, 3 voire même 4 pips qui vont faire une différence sur vos gains. Alors ceux qui prétendent que ça fait beaucoup de différence, eh bien ce sont des gens qui n'ont jamais réellement tradé de leur vie. Vous pouvez gagner très bien quelques pips avec un broker qui n'est pas optimisé pour le scalping. Et après, lorsque le marché euh, vous fait 100, 100 points de gain, eh bien évidemment, euh, cette différence ne joue plus. Donc, c'est vraiment important. Euh, surtout que la plupart du temps, les gens, euh, les gens qui, qui se focalisent là-dessus ne font pas du scalping. Donc, c'est vraiment perdre son temps que de, de se chamailler sur ce genre de choses. Tel broker n'est pas bon, c'est un arnaqueur, etc. Non. Une fois que vous savez trader correctement, peu importe le broker, euh, si vous avez un broker correct ben ça ne va pas faire de différence. Donc comme je vous l'ai expliqué précédemment donc euh, c'est toujours le scalping qui vous donnera euh, le plus grand nombre de possibilités. Maintenant il faut être très réactif mais vous avez tout, toute la journée donc des possibilités euh, de faire des gains intéressants. Vous avez parfois donc le marché qui reste dans un range comme on le voit ici. Alors bien sûr il faut, il, faut prendre, il faut déterminer quand vous êtes dans un range, je vous explique ça dans, dans mes formations et prendre le, le trade soit à l'achat soit à la vente au meilleur moment. Vous avez donc des, des indications euh, qui vous sont données par les signaux, par les bougies euh, tout ça vous apprenez donc euh, dans une bonne formation en principe et je vous donne donc les signaux surtout dans ma formation scalp, Scalping 4.0 qui vous permettent de détecter les retournements même à très court terme. Donc euh, si vous avez un, un marché qui, qui, qui reste donc dans, dans une zone entre les plus hauts et les plus bas et eh bien vous pouvez gagner des trades à très court terme et après au moment où il casse la zone vous voyez je vous ai parlé des, des supports et des résistances et bien lorsqu'ils cassent les supports à ce moment-là donc vous pouvez prendre une position, vous vous assurez donc que ce n'est pas une fausse cassure du support et après donc vous êtes dedans, vous mettez votre stop loss sous le, le point d'entrée et là vous laissez courir le marché. Après comme je vous l'ai déjà expliqué, vous devez déterminer à quel moment sortir euh, du marché soit partiellement soit entièrement. Tout ça donc vous l'apprenez dans mes formations scalping et euh, dans n'importe quelle bonne formation en principe on doit vous expliquer comment bien rentrer, comment bien sortir et euh, c'est de cette manière-là que vous allez arriver à faire des bons résultats en trading. Mais il faut toujours être prudent, être très réactif et vous attendre à ce que le marché euh, se retourne. Donc ici je suis gagnant dans ce trade mais il il se peut très bien que d'ici quelques secondes ou quelques minutes le marché se retourne, aille même casser les plus hauts ou se, se remettre dans ce range-là, c'est tout à fait possible. Donc il faut être très réactif en scalping, prendre des bénéfices donc soit vous ouvrez plusieurs positions et vous prenez euh, donc des bénéfices au fur et à mesure, soit donc en fonction du, de l'endroit où, où se trouve le marché vous prenez une partie de votre position et vous laissez courir donc le restant de votre position. Donc il faut bien observer le marché, bien observer les, les différents niveaux. Comme vous voyez on a de nouveau un niveau ici. Vous voyez un niveau là, ça représente un nouveau euh, support. Donc il y a une bonne probabilité que le marché aille jusqu'à ce support-là. Il peut le casser, aller beaucoup plus bas ou il peut avoir une réaction. Maintenant il peut très bien se retourner avant aussi. Parce que vous voyez on a un autre niveau ici. Donc il peut se retourner à ce niveau-là aussi, tout est possible. Donc il faut être très réactif mais euh, arriver à avoir donc euh, euh, des bons résultats quand vous cumulez donc les gains à court terme. Je reviens un peu sur, ma, sur la plateforme MT4 ici donc euh, de JFD Bank. Donc euh, si vous utilisez comme moi un Mac, ici je suis sur le Mac, et eh bien vous pouvez, vous, vous pouvez utiliser l'utilitaire crossover. Donc qui est un utilitaire qui vous permet euh, d'installer MT4 euh, sur un Mac. Donc j'ai la dernière version euh, de l'OS euh, du Mac donc euh, ça fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez aller sur le site CodeWeavers.com et télécharger euh, cette version de crossover. On est ici à la version 19, vous avez même euh, une possibilité de le tester pendant 14 jours. Et euh, donc installer le MT4 sur, sur Mac est très facile avec ça et ça fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Vous avez aussi une version en ligne de, de JFD mais euh, bon plus, vous ne pouvez pas installer tous les indicateurs que vous voulez alors que si vous utilisez crossover c'est possible et euh, ça fonctionne pas mal sur, euh, sur MT4. Après il y a bien sûr euh, les limitations d'un MT4. Vous ne pouvez pas mettre les, les graphiques sur, sur plusieurs écrans mais vous pouvez très bien ouvrir euh, donc MT4 sur un autre ordinateur aussi, c'est ce, ce, ce que je fais. Donc vous voyez j'ai ici une, une version euh, ouverte également sur mon PC en ce moment. Donc euh, vous avez la possibilité euh, donc, de faire ça avec euh, MT4. A l'inverse, sur, euh, sur euh, ProRealTime, vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir votre compte sur deux ordinateurs différents. Donc chaque plateforme a ses avantages. Mais en tout cas, avec euh, MT4, vous pouvez très bien euh, trader de manière euh, très efficace. Il n'y a aucun problème euh, pour euh, trader le DAX, comme vous le voyez avec euh, JFD. Euh, ça fonctionne très bien, vous avez un très petit spread parce que sur euh, chez eBay, notamment avec les, donc les stop loss euh, garantis, le problème c'est que vous ne pouvez pas bouger votre stop loss après euh, l'avoir euh, placé. Donc ça c'est un handicap évidemment euh, assez important. Donc, parce que ne pas utiliser de stop loss c'est aussi très embêtant mais euh, donc ici on peut se mettre à break even rapidement avec MT4. Donc vous pouvez aussi trader avec un petit compte chez, chez JFD. Donc ça fonctionne vraiment pas mal donc j'avais dit que je testerais donc le DAX sur, sur MT4 chez JFD et ça fonctionne vraiment, ça fonctionne très très bien. Donc c'est un broker à retenir, donc JFD, Bro JFD Bank, anciennement JFD Broker. Donc j'en avais parlé euh, notamment euh, sur mon site euh, euh, Le Trading. Donc il y a quelques années. Donc letrading.com. Donc j'avais parlé de, de ce broker. Il y avait eu une interview sur euh, Vidéo Bourse à l'époque c'était un des directeurs était, était francophone donc était français donc vous trouverez sur euh, mon site le euh, donc ici à droite donc si vous allez sur mon site vous verrez toutes des interviews il vous explique là dedans également euh, quels, euh, quels sont les avantages de ce broker donc si vous voulez vraiment vous informer à ce niveau là euh, vous aurez les informations sur, ce, sur mon site euh, le trading.com donc je vous rappelle ici le-trading.com. trading le C'est une interview qui date euh, déjà mais c'est bien la preuve que ce broker euh, est fiable, euh, jamais eu de problème avec les transferts d'argent donc euh, vous pouvez euh, tout à fait avoir confiance. Moi je recommande des, des brokers que j'utilise et euh, celui-là donc euh, j'avais été euh, euh, frappé dès le départ par euh, la rapidité d'accès aussi bien euh, du site web que de, des contacts qui vous répondent en français. Donc c'est vraiment un des, des brokers euh, les plus fiables que je connaisse et qui utilise euh, JFD avec des spreads et des commissions vraiment très faibles donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc comme je vous le disais vous voyez donc il peut y avoir une réaction euh, très rapide euh, sur euh, sur un marché donc en, en MT4 il faut être réactif aussi. Vous voyez le marché qui a été quasiment touché le plus bas ici un nouveau support et là il est reparti euh, vers le vers au-dessus eh bien soit on garde ouvert en, en pensant que le marché peut redescendre, soit on va prendre ses bénéfices euh, soit parce qu'il va toucher euh, le stop loss donc un stop win plutôt ici donc en gain ou alors euh, euh, on, on ferme soi-même soi la, la position, ça c'est une autre possibilité. Bien sûr en fonction des, de ce que vous donnent les autres indicateurs, de votre expérience, de ce que vous apprenez dans une bonne formation, eh bien vous allez optimiser vos gains et euh, arriver parfois à transformer des scalps. En des trades, donc euh, qui vont vous faire parfois des, plusieurs centaines euh, de points, mais euh, il ne faut pas non plus espérer euh, ouvrir un trade le matin et aller voir euh, le résultat euh, en fin de journée. Il y a de, de moins en moins de marchés sur lesquels ça fonctionne actuellement, et euh, donc le, le, le scalping est vraiment la meilleure méthode pour optimiser ses gains, pour aller chercher. Le maximum sur le marché en traitant dans les deux sens, aussi bien à l'achat qu'à la vente à différents moments de la journée. Vous avez quasiment euh, tout le temps de quoi faire sur le marché lorsque vous maîtrisez une bonne méthode de scalping. Donc si vous n'avez pas encore de bonne méthode de scalping et eh bien je vous invite à regarder sous la vidéo, vous avez un lien vers, euh, vers mes formations et vous pourrez donc même les payer en plusieurs fois. Ce sera un très petit investissement et vous pourrez donc, avec un bon broker comme JFD, une plateforme qui est la plateforme la plus utilisée au monde, JFD, arriver à apprendre le trading de manière vraiment efficace. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Mettez un pouce vers le haut si. Ça vous plaît ce type de vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous retrouverai dans une de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, au revoir.